Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de deux termes Extrêmement utilisé, extrêmement popularisé, euh, que l'on voit que ce soit sur des vidéos sur internet, euh, sur YouTube, sur euh, les réseaux sociaux, les forums, etc. Twitter, Facebook, tout ça, tout ça. C'est tout simplement le canon et le redcon. Deux termes donc très utilisés et pourtant, eh bien, euh, qui sont parfois justement. Euh, qui, qui ne sont pas forcément toujours bien compris ou qui ne sont pas forcément bien connus. Alors évidemment, cette vidéo est parfaite pour ceux qui ne connaissent même pas les deux termes, puisqu'on va bien revenir sur les définitions de ce qu'est le canon et de ce qu'est le Redcon, mais elle est également, bien sûr, pour beaucoup, et honnêtement, Evanessor et et moi-même, en préparant cette vidéo, on a appris des choses, donc elle est là aussi pour des personnes qui sont plus, on va dire, confirmées concernant ces deux notions. Donc, ça marche pour les nouveaux comme pour les anciens. On va pouvoir partir sur ce qui est le canon. Alors qu'est-ce que le canon C'est pas forcément euh, une pièce d'artillerie, évidemment, le canon c'est aussi autre chose. C'est dérivé de l'usage religieux du terme canon pour désigner les textes qui s'imposent à tous, la, la norme, les règles, etc., etc. Et notamment, par exemple, des choses qui n'ont rien à voir avec l'histoire, tout simplement, le canon esthétique, le canon de beauté vient de là. Cette, cette idée qu'il y aurait une norme euh, du physique et qui impose au fait que, par exemple, les femmes doivent être euh, limite euh, squelettiques, etc., alors c'est pas forcément toujours positif, mais là c'est dans le côté esthétique. Mais en fait le canon ça s'applique à plein de choses, plein de choses qu'ils n'ont pas forcément liées à l'histoire. Pour ce qui est euh, de la fiction, je vais vous prendre une définition que je vais lire, la définition donc, de wikipédia mais qui est une définition assez euh, là-dessus, c'est pas genre wikipédia attention, enfin, pour le coup vous pouvez aller sur internet vérifier vous-même aussi. Hein. Dans un univers de fiction, le canon désigne toute production littéraire, cinématographique, graphique, vidéoludique ou manga qui est considérée comme authentique ou officielle. Ainsi que tous les personnages, événements, lieux, dont l'existence d'un univers de fiction donné est indiscutable. » Alors, dit comme ça, ça a l'air un, un petit peu le bordel, on se dit « ok, c'est la grosse définition, tout ça, tout ça. » En gros, le mot est très souvent utilisé dans les comics, par exemple, donc les BD de super-héros, et par exemple, également très souvent utilisé et connu des, des gens, de la population, par le Star Wars par exemple, Star Wars aussi, où ça va servir pour se repérer entre des textes qui sont justement dans ce qu'on appelle le canon, donc des textes officiels et des textes non officiels en gros, avec par exemple également hein, les films et les filers, par exemple pour les mangas, si vous regardez des mangas, vous regardez des animés, parfois l'anime n'est pas canon, ou le film, un film One Piece, un film Bleach, etc., où les, tout une, un arc de série, qui ne va pas être canon, qui ne va pas être dans l'histoire principale. Donc on va revenir là-dessus, parce que là, dit comme ça, c'est barbare. On va revenir sur des exemples, par exemple, un exemple très simple pour ce qui est de Warcraft. Alors ça se trouve un jour, ce sera plus le cas, mais à l'heure actuelle, c'est le cas. Le canon est ce qu'il s'est passé dans l'histoire, dans l'univers de la fiction. Donc de début jusqu'à la fin de l'histoire, eh bien ça c'est le canon, c'est voilà, le socle sur lequel on s'appuie qui nous permet eh bien, de puiser dedans pour connaître l'histoire, par exemple, de l'univers qui nous intéresse, Warcraft. Donc, un exemple de canon dans Warcraft, c'est tout simplement les livres Chroniques, ou Chronicles en anglais, plus souvent Chronicles d'ailleurs, mais les livres chroniques, là on a le tome 1, mais le tome 2 et le tome 3 ça fonctionne bien sûr, qui sont un petit peu les bibles, et de là aussi vient la, terme, la définition, la bible, hein, le canon à la base c'était la bible, euh, du coup c'est un peu les bibles justement de Warcraft, idéal pour commencer et avoir du coup un résumé, parce que ça reste un résumé, hein, c'est pas toute l'histoire de Warcraft, mais c'est un résumé complet, facile à trouver, certes euh, qui peut être un peu cher etc, euh, enfin peut-être un petit peu cher par rapport au prix d'un livre normal mais c'est un résumé assez complet sur l'histoire de Warcraft sans rentrer parfois trop dans le détail mais c'est un résumé et d'ailleurs bah, j'ai fait une vidéo sur Chronicles que je vous invite à voir, elle n'a pas beaucoup marché parce que tout le monde s'en fout mais n'hésitez pas à aller la voir, je parle de pas mal de choses notamment bah, de certains trucs sur lesquels on va revenir dans, la, dans cette vidéo euh, les livres du coup et le Warcraft sont par exemple canoniques, ils rentrent dans le, ils s'insèrent dans le canon en l'occurrence donc certains livres ne le sont plus, certaines œuvres qui sont dans l'univers étendu ne le sont plus. C'est généralement ce qu'on appelle l'univers étendu en fait. Et même parfois dans le jeu, hein, pour ce qui nous concerne Warcraft, dans le jeu il y a des choses qui ne sont pas canon, j'y reviendrai juste après. Donc on a des œuvres qui sont canoniques, qui, sont, qui rentrent dans le canon, mais on a d'autres œuvres qui ne sont plus canoniques, qui, ont, qui, ne sont plus, qui ne rentrent plus dans le canon, donc qui ont été décanonisées. Malheureusement ou heureusement, ça c'est à vous de voir, Ce qui c'est est un fait, ils ne sont plus dans le canon. Par exemple, le jeu de rôle que vous voyez ici, hein, donc ce qu'on appelle le, le JDR, hein, le jeu de rôle papier, ou le, tout simplement le RPG, hein, le role-playing game, donc ce jeu de rôle n'est plus canon. Et pourtant, il est extrêmement intéressant, il y a pleine, plein de choses riches, des, des bonnes choses et des mauvaises choses aussi, mais il y a plein plein plein plein de choses dans ce jeu de rôle papier qui s'est étoffé avec le temps et autres. Sauf que à peu près à l'époque de Wars of J. King, je crois, euh, je sais plus si c'est Wars of J. King ou Cataclysm à peu près dans cette, cette période-là, donc vers 2010, un peu avant 2010 il me semble, euh, je crois que c'est à peu près dans l'écriture de Wotelka qu'en fait le jeu de rôle a été décanonisé. Donc Pourquoi ben, En fait, c'est qu'à l'image, par exemple, de Star Wars, pour revenir sur un univers aussi qui est un petit peu dans le même délire, même si, bon, pour le coup, Warcraft s'est fait avant, avant Star Wars, euh, à l'image de Star Wars avec le rachat par Disney, en fait, l'ancien univers, ce qu'on appelle l'univers légende, donc tout l'univers étendu qui était BD, manga, rom, enfin, roman et autres, euh, a été décanonisé par Disney, et pareil, ben, Warcraft, en fait, le jeu de rôle a été décanonisé, a, mais le truc, c'est que dans la nouvelle vague d'écriture, d'histoire et autres, eh bien, on va piocher allègrement dedans, on va, sens on va réutiliser, réexploiter des histoires qui venaient du jeu de rôle dans le canon officiel. Donc un, un univers décanonisé peut malgré tout... On peut piocher dedans pour récupérer des choses que là on va dire ça c'est ça c'est canon, enfin ça c'est canonique, ça ça n'est pas canonique. Et euh, pourquoi par exemple eh bien un, un éditeur ou une entreprise va faire ça Tout simplement généralement c'est que parfois le, le flot de l'univers étendu, parfois c'est des questions de droit ou autre, parfois l'univers étendu a tellement gonflé, il y a tellement eu de choses que c'est un peu le bordel pour s'y retrouver et du coup euh, décanoniser certaines œuvres ça va être l'occasion en fait de, de remettre un ordre bien précis, bien droit. Ou par exemple également quand euh, en fait bah, malheureusement un auteur a dit un truc, l'autre auteur a dit l'inverse, problème, et bah du coup il y en a un des deux qui va sauter et on va garder une nouvelle ligne directrice. Euh, donc il y a plusieurs raisons là-dessus. C'est pas forcément toujours en mode bah non on a juste on est juste des cons, on aime pas ce que vous avez fait, voilà. Euh, autre justement, œuvre concernant la canonicité d'une œuvre. Euh, donc évidemment on va bien sûr parler du film Warcraft, le commencement, hein, the beginning en anglais, est-il. Canonique Rentre-t-il dans le canon Eh bien, les scénaristes, le réalisateur et les développeurs ont rappelé maintes et maintes fois que le film n'est pas canonique, il ne rentre pas dans le canon officiel de Warcraft. C'est une adaptation du jeu vidéo, afin justement de sensibiliser, de faire découvrir au grand public l'univers de Warcraft avec ses grands concepts, la magie, tout ça, tout ça, la manière dont la magie est utilisée, euh, les races, orques, humains, etc., et les différents, uni... enfin, les différents royaumes, hein, par exemple, le royaume de Stormwind, le royaume d'Azeroth, le royaume d'Hurlevent euh, Donc, certains du coup, de... donc globalement le film par exemple, moi je ferai un jour peut-être une vidéo sur le film euh... Et pas pour le moment, c'est pas prévu. J'ai d'autres choses, mais pour le coup, bah, le film en fait va quand même être. Moi, je le conseille, hein, quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'univers de Warcraft, le film peut être un bon point de départ. Je conseillerais généralement les, les Chronicles, euh, mais le, le film peut être un très bon point de départ histoire d'avoir voilà, une approche visuelle un petit peu et avoir un, bon fi un film de divertissement sympathique quand même. bah C'est toujours cool. Pourtant, vous devriez vous dire, bah attends, Malga, toi qui es toujours aussi à cheval sur l'histoire et tout. Warcraft fait n'importe quoi avec le lore de Warcraft... Enfin, le film Warcraft fait n'importe quoi avec le lore de Warcraft. Et bien, justement, quand on sait que ce film n'est pas canon, n'est pas canonique, il ne rentre pas dans le canon, on s'en fout, en fait. C'est pas grave. Ça change pas l'histoire de Warcraft, vu que le livre a sa propre histoire, inspirée de l'univers euh, de, de Blizzard. Donc, au final... En fait, l'important, c'est que le film soit cohérent dans sa propre histoire. C'est ça qu'on va lui demander. Et parfois, ça peut rater, mais globalement, c'est bon. Du coup, il y a des choses qui sont dans le film qui ne sont absolument pas véridiques dans l'histoire. Par exemple, Orgrim Doomhammer, qui est du clan Frostwolf, le clan givre, ce qui n'est pas du tout le cas dans l'univers, bah, c'est un, un blackrock, un roche noir. Euh, par exemple, Garona, qui dans le film, c'est un petit peu implicite, mais c'est sous-entendu qu'elle qu est la fille de Medivh, pas du tout le cas dans l'histoire de Warcraft, au contraire, on y reviendra juste après, c'est pas du tout la fille de, de Medivh. On a également la Dalaran qui flotte, la Dalaran qui vole, ce qui est absolument pas le cas. Dalaran, à la base, c'est une cité terrestre, magique, certes, mais terrestre. Mais dans un film, bah, le fait de dire aux gens, en fait, aux téléspectateurs, « Eh, hey, en fait, comment expliquer que cette ville elle est un peu différente des autres parce que c'est une ville faite de magiciens et du coup elle est magique ?» Boum Tu la fais flotter. Et là Effectivement, le, le, le spectateur lambda, il se dit, ouais, cette ville, elle est pas normale, ça doit être un truc un peu particulier. Donc ça marche bien pour le spectateur qui ne connaît pas. Et par exemple, la fin, la fin du film, c'est pas du tout la fin de Warcraft 1, évidemment. Allez voir la vidéo sur Warcraft 2, je, je fais un résumé de Warcraft 1, ça finit pas comme ça. Donc, le film, pour le coup, n'est pas canonique. Est-ce que ça fait que l'œuvre est mauvaise ou pas Absolument pas. faut juste bien comprendre que ce n'est pas canon. Elle ne rentre pas dans le canon. Ensuite, on a par exemple des choses... C'est pas aussi clair. Il y a des choses où on se dit bon, bah ça c'est canonique, tout ce qui est dedans tu peux voilà, tu peux y aller, et tout ce qui est non canonique, bah bon, bah tu peux y aller aussi, mais c'est pas canon quoi. Donc, euh, des fois, et la frontière entre canonicité, donc entre canon ou non canon, est parfois plus compliquée. Et par exemple, les... Genre, je vous avais dit, retenez Mehdi Garona, parfois ce qui est canonique du coup est très compliqué et peut, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et peut perdre les joueurs ou les lecteurs, etc. Exemple, Medan, le fils de Medivh et Garona, puisque Medivh et Garona ont eu un enfant ensemble, Medi euh, Medan. Et Medan, le truc, c'est que beaucoup de gens, d'ailleurs, c'est aussi, j'en profite pour casser un petit peu cette idée reçue, beaucoup de gens pensent que Medan euh, n'est plus canon, n'est plus canonique. Et eh bien en fait, si, Medan, il euh, y a eu des réponses des devs là-dessus, Medan est toujours dans le canon, il est toujours canonique. Le truc, c'est qu'en fait, ce sont ses actes, c'est ce qu'il a fait et sa condition de gardien qui n'est pas canonique. Parce que, un peu compliqué mais Medivh c'est le dernier gardien en gros un archimage extrêmement puissant qui récupère du pouvoir d'autres magiciens et ben en fait le dernier gardien c'est censé être Medivh et dans les BD on nous explique que Medan est devenu le nouveau gardien. Euh, finalement ça a été dégagé, il n'y a plus de gardien. D'ailleurs Khadgar aurait pu être gardien, il n'a pas été gardien. Donc il n'y a plus de gardien et les actes de Medivh qu'on voit dans la BD ne sont pas les siens. Par contre, euh, Medavh, je, je dis Medivh, Medan pardon, du coup Medan n'est pas, ses actes ne sont pas canons. Mais l'existence de Medan elle est canonique. Donc voilà, ensuite un autre exemple par exemple qui peut être un petit peu confus et compliqué, euh, avec du oui mais pas tout à fait, la présence du joueur. Encore une fois la vidéo sur Chronicles, avec notamment par exemple les actes de Varian, hein, Varian Rin, euh, Varian euh, ou Varian préférez, qui va justement eh bien, tuer Onyxia, etc. Et tous ces actes là, à la base c'était fait par le joueur dans World of Warcraft, Vanilla. Mais finalement, eh bien, Blizzard a dit que euh, le canon, l'histoire, c'est pas, pas les joueurs, c'est Varian avec ses compagnons Valira, Brawl, tout ça, tout ça euh, Régard, euh, Régard, Jaina et tout Qu'ont fracassé Onyxia Donc ça c'est l'histoire qu'on a voulu garder Donc au final eh bien C'est plus compliqué Et ce qui fait que par exemple On peut perdre un petit peu aussi le joueur Parce que généralement du coup on se dit comme c'est vieux c'est plus canon C'est plus canonique, c'est pas vrai Par exemple Warcraft 2, les quasiment 75% Des éléments de Warcraft 2 sont toujours canoniques Le truc c'est comme la fin de Warcraft 2 Le jeu par exemple, la fin bah, quand vous étiez Horde vous avez gagné, quand vous étiez Alliance, vous avez gagné, quand tu veux faire une suite c'est compliqué. il y a une des deux qui saute en fait bah, en fait les deux histoires sont ok, on va juste mettre que la Horde se passe avant l'Alliance Sauf que à la fin de la Horde où ils détruisent l'Alliance bah ça marche pas, ça on l'enlève et on va réécrire ce truc là Mais du coup des fois c'est plus complexe il n'y paraît Et pareil bah, les joueurs dans Chronicles on va nous dire que par bah, exemple les joueurs Horde bah, c'est eux, euh, eux qui ont buté Nefarian Alors que ce sont du coup Varian et l'Alliance qui ont buté Onyxia Or à Vanilla, bah le joueur Horde il allait buter Onyxia aussi et le joueur Alliance allait buter Nefarian. Donc on va canoniser le fait que bah non c'est bien l'alliance qui a buté tel boss, c'est la horde qui a buté tel boss. Donc même dans les joueurs, dans la canonicité du joueur, parfois c'est toujours un peu délicat à savoir bah, qu'est-ce qui est canon ou pas. Donc voilà, ça c'était un petit point. On, on va revenir du coup maintenant. Sur un autre élément un peu plus complexe, donc attachez-vous. Euh, on fera bien sûr, là, on prépare la vidéo sur Mr. Pandaria, hein, c'est pas encore pour tout de suite, on en aura encore pour quelques mois de travail, mais derrière il y aura World of Draenor qui demandera encore des, des. Je pense que si elle sort déjà dans la fin de l'année, ce sera déjà pas mal. Mais euh, donc, encore pire, Chronicles, donc les livres chroniques, utilisent des visuels du film qui, je le rappelle, le film n'est pas canonique, il ne rentre pas dans le canon, mais ils vont utiliser des visuels du film pour Chronicles 2, le canon de Warcraft et là on perd le joueur parce que attendez mais le film n'est pas canon mais pourtant les œuvres enfin on voit des artworks du film qui n'est pas canonique et pourtant on les met dans le livre qui lui inscrit le canon donc comment ça se passe alors là pour le coup bah, c'est aussi du budget c'est à dire que bah, on a fait des artworks on a payé des artistes pour pouvoir faire des visuels on va pas les jeter on va réutiliser ces visuels et effectivement ça va perdre le joueur d'un point de vue économique c'est facile mais on va perdre le joueur et des fois c'est juste parce que ah bah, un artwork qui est plus sympa qu'un artwork qui date de 20 ans en fait dessiné par Medzen vite fait au brouillon donc c'est problématique parce que justement ce procédé peut perdre les joueurs et euh, il va être extrêmement utilisé notamment dans Chronicles 2 avec beaucoup d'éléments qui ne sont pas forcément canoniques à la base mais on va vous l'illustrer avec des éléments non canoniques pour vous décrire le canon, et donc ça, c'est vraiment compliqué. Warlords of Draenor, par exemple, je le rappelle, Warlords of Draenor est censé se passer dans une timeline alternative, donc dans notre univers, mais un univers alternatif, donc la Draenor d'une autre timeline, d'une autre dimension, enfin une dimension parallèle, en gros, si vous voulez, avec, pourtant, l'histoire des clans qui va être... La même que la nôtre, euh, des événements qui vont être les mêmes que les nôtres, des personnages et des races qui vont avoir les mêmes euh, origines que la nôtre Sauf que donc en gros World of Draenor on récupère 95% euh, du contenu de World of Draenor parce que pareil ils ont bossé pendant 2, 3, 4 ans sur l'extension Bah on va récupérer tout ça le problème, c'est que c'est censé être une timeline alternative et il y a des événements qui ne sont pas les mêmes. Et du coup, bah, c'est problématique parce que du coup, c pour savoir qu'est-ce qui est canon, qu'est-ce qui n'est pas canon, c'est un bordel. Donc ça, ça peut être très compliqué à ce niveau-là. On va maintenant attaquer l'autre définition. J'espère que du coup, la canonicité, c'est OK. Hein. Encore une fois, c'est vraiment toutes les œuvres qui inscrivent l'histoire comme elle l'est. Certaines œuvres ne sont plus canoniques et c'est quand même toujours intéressant de les étudier. Mais il faut bien sûr prendre en compte... Prendre ce petit recul, savoir ce qui est canonique, ce qui ne l'est pas. Parce que parfois c'est dur. Ensuite, nous avons donc le Redcon. Qu'est-ce que le Redcon Alors le Redcon ou continuité rétroactive, euh, avant de parler de bien ou pas bien, parce que généralement avec le Redcon, parce que le canon il n'y a pas ce côté négatif ou positif, euh, si bien sûr ça peut l'être, mais le Redcon pour le coup lui a une connotation très péjorative, et souvent on parle du Redcon en mal, parfois on peut en parler en bien, mais ce terme a souvent une, euh, un, un jugement de valeur il y a toujours un jugement de valeur qui accompagne ce qu'est le redcon. Donc revenons donc sur la vraie définition de ce qu'est un redcon. Et je le rappelle c'est red avec un t, redcon et pas redcon que je peux voir par la... C'est pas une convention communiste d'Europe de l'Est, ça ça s'appelle un soviet, ce n'est pas un redcon. Donc on va revenir un petit peu sur la définition justement du redcon avec tout simplement... Donc parce que même là, par exemple avec Eva, on a pas mal redécouvert ce, ce, ce concept, en fait la définition pure du retcon est très générale. Le concept de continuité rétroactive, donc retcon, continuité rétroactive, généralement désigné par le néologisme anglophone rétroactive continuity ou retcon, mais qui pour le coup en français marche bien parce que c'est continuité rétroactive, c'est juste ce qu'on a inversé, désigne une altération de faits établis dans une œuvre de fiction antérieure, par l'apport de nouveaux éléments explicatifs, ce genre de procédé est utilisé pour rester fidèle au canon d'un univers de fiction, dans un but explicatif ou amélioratif, donc en gros la plupart du temps le canon on y voit une autre définition, j'y reviendrai un petit peu juste après, mais en fait à la base il n'y a, a pas de négativité en fait ou de positivité, on te dit juste, bah en fait tel personnage tu le connaissais, et ben bah, en fait son histoire, on va étendre un petit peu son histoire, on va rajouter des nouveaux éléments. Donc même sans être positif ou négatif, le simple fait qu'une histoire, un univers, commence à s'étendre, en fait, instantanément, c'est du redcon. Parce qu'on va revenir sur l'histoire d'un personnage. Quand Star Wars c'est juste un nouvel espoir, tout ce qui va rajouter après, que ce soit bien ou pas bien, on s'en fout, c'est du redcon. Donc j'y reviens, j'y reviens juste après. Un exemple, par exemple, donc, donc au, au final, revenir sur le passé avec des flashbacks ou autre, dans un manga et autres, c'est un redcon. Est-ce que c'est bien ou pas bien, on s'en fout, c'est un Redcon. Maintenant, donc c'est vraiment de manière factuelle, C'est on revient sur une histoire, pas, enfin une histoire dans quelque chose de passé, et on revient dessus de manière purement factuelle. C'est ça la définition exacte à la base du Redcon. Maintenant, maintenant, par exemple, un exemple très très neutre et qui pour le coup n'a jamais, encore une fois restons dans cette neutralité pour le moment, l'exemple dans Warcraft, les hauts elfes. Les hauts elfes à Warcraft 2, on t'explique que ce sont les elfes. Les elfes, c'est une race. Voilà, très vieille, qui utilise la magie, tout ça, tout ça, les elfes, tout simplement. À Warcraft 3 arrivent les elfes de la nuit. Et du coup, les elfes de la nuit, pour dire, bon bah en fait, quelle est la différence entre un elf de la nuit et un haut-elfe On va t'expliquer qu'en fait, les elfes de la nuit sont des ancêtres des hauts-elfes. Les hauts-elfes sont des elfes de la nuit qui ont changé, qui ont muté, qui ont qui se sont déplacés. Est-ce que ça veut dire que les elfes de la nuit, ou c'est mauvais, ou quoi que ce soit Non, c'est juste, on t'explique un peu plus que l'histoire des hauts-elfes est plus vaste qu'elle n'y paraît, et on va y intégrer les elfes de la nuit là-dedans. C'est même pas du, c'est même pas du, oh là, là ça casse l'histoire des hauts elfes ou quoi que ça, on, on, on développe un peu plus l'histoire. Par exemple quand à, à, à Battle for Azeroth, eh bien Bolvar, on lui a ajouté une fille, Taelia, c'est un retcon, si on prend la définition pure. On rajoute des éléments explicatifs. Donc, ça c'est important. Euh, donc les elfes de nuit, on apprend que c'est les ancêtres des hauts elfes, juste après, eh ben on va ajouter justement, donc on rajoute cette histoire là. Et derrière, au début de World of Warcraft, et c'était un peu sous-entendu à Warcraft 3, mais ça va être... Totalement explicité après avec World of Warcraft Les elfes de la Nure on va finalement dire que ce sont Des descendants des trolls sombres Je vous laisse aller voir la généalogie sur les elfes et sur les trolls évidemment, mais en gros voilà on vous dit Que finalement et bien en fait Les, les trolls est-ce que c'est bien ou pas bien On s'en fiche ça c'est juste On développe un petit peu l'histoire Donc c'est ce qui amène En fait très souvent donc le Redcon C'est juste un rajout comme j'ai dit un rajout Explicatif ou amélioratif mais c'est juste Un rajout sur une histoire passée donc, dans un livre normal qui se tient, normalement il n'y a pas de redcon. Alors que par contre, si tu rajoutes une suite, si tu fais, si tu étends l'univers avec des séries et tout, il va y avoir des redcon parce que tu vas faire des flashbacks, définir l'histoire d'un personnage. Donc, on a, donc, on rentre, parfois le truc c'est que justement ces redcon, ces ajouts amélioratifs peuvent rentrer en contradiction, peuvent revenir en fait en conflit directement avec des éléments passés. Et cela arrive dans beaucoup beaucoup d'univers, que ce soit de, fées, de séries, de mangas, de films, etc. etc. Ça crée en des incohérences, euh, ou non d'ailleurs, mais ça peut créer des incohérences, pas toujours, mais... Parfois ça crée des incohérences euh, Et ces incohérences là, bah, elles ne sont pas forcément toujours voulues Par les auteurs, hein, bien sûr C'est parfois un oubli, parfois c'est une volonté Parfois c'est une facilité scénaristique C'est plutôt que de pencher sur Ah bah il faut qu'on respecte ça, on va faire, bah, on va y aller tout droit euh, Et parfois c'est juste un oubli Ça peut arriver aussi, on oublie ce perso, on fait Ah mince, merde, j'ai oublié cet élément là Et euh, du coup, ça arrive, ça arrive. Et c'est là en fait que la, la définition populaire Du redcon a, modifié, a, a changé La définition juste, bah, en fait c'est un rajout elle est, maintenant elle n'existe presque plus et maintenant ce qu'on retient du redcon c'est le côté on rajoute un élément qui n'était pas là avant et qui rentre en contradiction avec l'histoire ça c'est le redcon à la définition un peu plus populaire, un peu plus large euh, de, de ce qu'est un redcon mais effectivement ces redcon là ce sont des redcon mais en fait tout tes redcon si on prend la définition exacte dès qu'un univers s'étend, boum c'est du redcon donc le même qui tourne généralement avec des redcon, des redcon partout qu'on qu a pu voir par exemple avec Shadowlands aussi arriver euh, c'est que généralement en fait ces incohérences ou ces oublis, ces facilités scénaristiques, euh, définissent le nouveau canon, en fait. C'est ça le truc, c'est que le nouveau canon, la nouvelle histoire est définie par ces éléments-là. Et peuvent du coup entraîner un rejet de la communauté, euh, en bien ou en mal d'ailleurs. Et c'est pour ça que cette définition du Redcon, encore une fois, a été altérée de manière, et à cette connotation péjorative, négative. Donc, Et souvent, bah voilà, dès que ça change un petit peu l'histoire le, le, de base, on va crier au Redcon, justement. Comme je vous l'ai dit, hein, je ne vais pas revenir dessus, mais la définition n'est hein, pas tout à fait la même. Euh, L'exemple, le régé viscéral donc d'une partie de la communauté à raison ou à tort encore une fois, euh, on a des grands grands exemples de Redcon, je vais essayer de trouver les plus globaux, hein, pas les plus... Euh, mais qui ont parfois été très mal vécus ou et par une partie de la communauté, hein, parfois ce n'est pas toute la communauté, c'est juste une partie de la communauté, euh, on a tous les éléments de « Ah, en fait, il est méchant ». Typiquement, hein, c'est pas pour rien que je vous mets celle-là, c'est Burning Crusade. Burning Crusade c'est la foire à la saucisse des euh, mecs à buter avec par exemple Keltas euh, qui était quand même un mec droit dans ses bottes, extrêmement euh, loyal, fidèle, etc. À, à, à, à Frozen Throne, donc à Warcraft 3, qui à Burning Crusade trahit tout le monde, devient un gros con prétentieux, euh, extrêmement imbu de lui-même et euh, qui euh, méprise tous les autres. On a, euh, en fait il est méchant, on l'a avec Illidan, on l'a avec Zul'jin, on l'a avec quasiment tous les personnages, Dame Vache, Akama, euh, on l'a quasiment avec tous les persos en fait. Euh, et ça va continuer à avoir sur J. King. Je vous laisse aller voir les vidéos sur Burning Crusade de Votelka, mais le, le coup du, A, ah, en fait il était méchant, euh, et ça va continuer, même avec Benedictus par exemple à Cataclysme, ah bah vous pensiez que c'était le, le, le, le pape de la lumière, etc. Eh bah non, en fait il travaille avec les dieux très anciens, ah bah en fait il est méchant. Donc ça par exemple, comme un personnage on te l'a toujours présenté comme positif, il devient extrêmement négatif, s'il n'y a pas une transition qui est faite de manière douce, boum ça crée un rejet du parti de la communauté, donc ça c'est quand même les grands redcon très connus. à côté de ça on a par exemple la Légion Ardente, hein, les démons, qui euh, finalement la Légion devient unitemporelle, donc quelle que soit la dimension dans laquelle vous allez c'est la même Légion Ardente, donc il y a plein d'univers parallèles, mais en fait bah il n'y a qu'un seul Archimonde, un seul Kijayden, etc. Et c'est également, la Légion, la Légion Ardente devient aussi immortelle. Vous avez tué, vous avez tué Archimonde ben En fait non, il se réincarne plus tard. Vous avez tué Malganis ben Non mais en fait il vient et il se réincarne plus tard. Et d'ailleurs ça va faire la transition, C'est, alors ça c'est la Légion Ardente unitemporelle immortelle, mais ça va ramener aussi une, les autres Redcon souvent mal vécus par la communauté, c'est les résurrections. Un personnage on te dit qu'il est mort, on te le montre qu'il est mort, finalement, ressuscité. Tous les démons de la légion ardente, hein, quasiment vous pouvez les lister là-dedans Et le problème de ce genre de choses ça va être par exemple de détruire tous les enjeux des précédents opus L Histoire de Warcraft 3 hein, euh, Arthas qui, qui euh, condamne son royaume etc Qui donne son royaume euh, en échange de son âme Et qui du coup fait tout ça pour euh, sauver son royaume en tuant euh, Mal'Ganis Bah en fait on s'en fout parce que Mal'Ganis y revient Ça casse un petit peu les enjeux et les dilemmes Encore pire et et autres euh, Du coup les résurrections en masse euh, notamment à War Souls King c'est la foire aussi, à la saucisse du rez, Muradin, Mal'Ganis, euh, pff, finalement, quand euh, il est méchant, Varimathras aussi, donc voilà, il y a plein de, de choses comme ça, toutes les résurrections, encore une fois, Muradin on te dit qu'il est mort, finalement non, il est pas mort, c'est compliqué, à cataclysme, les, les, les, les dieux anciens, enfin pas les dieux très anciens, les grands anciens, les, les anciens ou les dieux sauvages qui reviennent tous, bon, une sorte de, ils reviennent tous, dommage. Euh, on a également les cartes, un truc con, les cartes. La car... Regardez une carte de Warcraft 1, regardez une carte de Warcraft 2, regardez une carte de Warcraft 3, regardez une carte de World of Warcraft Vanilla, jouez à WoW Classic, regardez la carte de WoW Classic, jouez à... à Shadowlands, regardez la carte du monde d'Azeroth. Ah oui, ça a pas mal changé, il y a eu pas mal d'évolution. Ah en fait, on a découvert qu'il y avait des îles, et parfois, encore une fois, c'est même pas. Euh... Là, là, je vous parle vraiment de rejets communautaires. Je cherche même pas à dire est-ce qu'ils sont bien ou pas bien, c'est des grands exemples qui ont été rejetés par la communauté. Euh... Bon après si vous avez vu la vidéo de BC au tel cas vous savez ce que je pense de, de, de, de cette extension Mais euh, globalement genre c'est juste des grands rejets communautaires Et par exemple les cartes, Blizzard d'ailleurs a répondu à ça Quelle carte est canon, enfin, dans, rentre dans le canon ou pas Et euh, Sam, Sam Vostok avait posé la question et je vous invite à aller voir sa vidéo sur les cartes du coup de, de Warcraft Bah globalement en fait toutes les cartes sont canoniques c'est un problème, <rire> c'est un problème parce qu'elles ne disent pas toutes la même chose Et du coup par exemple tu à ce qui fait la taille de Lordaeron Qui fait la taille d'un sous-continent euh, à, à Shadowlands C'est principalement à BFA plutôt, à Battle for Azeroth C'est plutôt pour le gameplay bien sûr, hein, pour vous montrer la carte Parce que sinon il faudrait cliquer sur un tout petit truc et vous ne sauriez même pas où vous êtes Donc il faut la mettre en gros bah à l'heure actuelle on sait même pas si au final la taille de Cultiras est bien comme ça ou pas parce que dans les cartes de Chronicles bah, on vous prend plutôt la carte mais même si vous prenez Chronicles 1, Chronicles 2, Chronicles 3 regardez la différence de taille de Cultiras elle grandit, elle part vers l'ouest, elle fait sa vie hein l'île hein. La dérive des continents tout ça tout ça c'est quand même pas ça marche pas comme ça la dérive des continents ça se fait en millions d'années quand même <rire> ou au moins en milliers d'années donc euh, là c'est quand même euh, c'est quand même très très rapide donc les cartes c'est très drôle à ce niveau là c'est plein de nouvelles îles qui poussent et parfois c'est super bien expliqué. On va y venir avec Mr. Pandora. Parfois c'est très bien expliqué, parfois bon, moins, mais du coup on sait pas trop. On... Enfin, c'est pour le coup, c'est vrai que c'est des rejets communautaires. Et il y a le même du World of Warcraft en 2022 avec enfin, c'est plein d'îles, plein de, plein de sous-continents, etc. Et on a aussi les plans plus globaux avec en fait la corruption de Teldrassil, c'est les dieux très anciens, alors qu'avant on te disait texto que c'était les démons. Finalement en fait les dieux, les dieux très anciens hein, Le vide est lié à plein d'intrigues Benedictus, machin etc Et finalement tout un plan connecté Et, et du coup ça par exemple c'est parfois ça peut bloquer les joueurs En disant ouais enfin bon vous nous prenez pour des cons un peu. Euh, en bien ou en mal encore une fois hein, ça, peut, euh, ça peut être très bien de connecter Plein de choses comme ça peut être très mal euh, Ça c'est un jugement qui n'est pas objectif Qui est subjectif, euh, on va y revenir juste après Et d'ailleurs ce qui est drôle c'est que Parfois les plus grands redcon de l'histoire de Warcraft euh, Pour le coup sont peut-être pas forcément toujours les plus polémiques euh, on a par exemple et les moins cités par exemple c'est bête mais vous avez sur le Wopedia, vous avez euh, le site euh, qui nous a pas mal servi pour cette euh, vidéo aussi il y a pas mal parfois il de, de, de, des redcon qui sont listés ou parfois des suppositions de redcon et dans les plus grands red... enfin dans les redcon parfois ils ont même oublié des redcon gigantesques comme celui des Draenei, qui arrive à burning crusade mais à côté de ça juste avant euh, parfois les, les redcon plus c'est gros plus ça passe hein. les elfes de la nuit dans la dans l'alliance hein. Personne, euh, it's ok, hein. même Blizzard s'attendait à ce que ça gueule de fou Parce qu'ils l'ont fait pour le gameplay principalement, pour des raisons de gameplay à Vanilla, il n'y a pas eu tant de gueulantes que ça en fait Et euh, vidéo sur Vanilla, la peau des orques hein. En fait, euh, ils sont verts, ah, en fait, euh, ils étaient marrons avant, euh, compliqué Parce que ces Redcon là, en fait, c'est globalement quoi Si on vous dit, on vous présente l'univers, on vous dit tiens, regardez, ça c'est du Nutella, tu vois Ça c'est du Nutella donc, c'est fait à base de noisettes, tout ça, de l'huile. Euh, là, c'est sans huile de palme, mais voilà, hein, c'est du Nutella, c'est de, de, bon, de la pâte à tartiner. Et en fait, pendant 5 ans, on te dit c'est du Nutella, et en fait, ce même pot, 5 ans plus tard, on te dit Ah non, en fait, c'était de l'eau. C'était de l'eau. Euh, de l'eau. Hein, ça se voit c'est normal. Il n'y a pas d'huile, hein, c'est juste de l'eau. <rire> là, tu fais. C'est un peu prob... bizarre quand même. Et ça, c'est justement le Redcon qui crée justement cette. Ce, ce, ce rejet d'une partie de la communauté souvent, si on t'a présenté quelque chose finalement on te dit c'est pas comme ça, c'est comme ça alors que comme vous l'avez vu, il y a plein de types de Redcon et ils sont pas toujours, ils sont pas toujours aussi euh, euh, frontaux on va dire, donc il peut être également le, le Redcon, là on va apporter sur le côté positif ou négatif, le Redcon peut il y en a, ils sont plus gros parfois comme je l'ai dit, plus ça passe, on les voit même pas on en parle même pas, hein, les elfes de sang dans la horde c'est normal, c'est ok mais du coup il peut également, euh, le redcon peut être également extrêmement positif puisque je rappelle la définition à la base c'est quand même de chercher à améliorer, de chercher à rajouter des éléments et parfois il rentre en contradiction certes comme on vient de le dire et parfois il rentre en contradiction mais c'est pour le bien de l'histoire. Alors, comment on va dire que c'est pour le bien de l'histoire Bah En fait, au sens large et global, par exemple, comme je le disais, les Draenei, c'est un énorme retcon à Burning Crusade, probablement l'un des plus gros retcon de l'histoire de Warcraft. Euh, Akama et les Draenei, on les voit, on vous les présente, on vous en parle dans Warcraft 2, on vous les présente à Warcraft 3, c'est des mecs avec, euh, même là, l'apparence au final n'est pas celle de Warcraft 3, puisque normalement Akama, il a des espèces de fanons dégueulasses, là, ça ressemble à une baleine, et ils sont extrêmement longs, extrêmement longilines, tout ça vidéo sur la généalogie, sur les Draenei si jamais vous avez besoin d'un peu plus euh, de détails mais en gros on vous présente ça et arrive Burning Crusade où on vous dit en fait vous savez les démons Archimonde, Kil'jaeden et les Eredars, les grands démons rouges euh, et ben en fait ce sont des Draenei sauf que ce sont des Draenei qui ont rejoint la Légion Ardente et les autres qui ont refusé de rejoindre la Légion Ardente c'est devenu bah, kama et autres et en plus il y a une nouvelle catégorie, Velen et les autres Draenei et en fait les Draenei que tu connaissais c'était les roués et en fait, on me comme ça, on pourrait se dire, ah ouais, c'est vachement abrupt quand même. Hein. Mais dans l'idée, c'était justement de développer l'histoire des Draenei en la liant avec, en ayant un petit peu ce côté euh, des démons gentils en fait, hein, avec euh, le côté des démons liés à Archimonde, Velen, etc. Et qui crée des intrigues très intéressantes avec le lien entre Kil'jaeden et Velen, en mode Kil'jaeden qui veut traquer Velen et tout. Ça crée des choses extrêmement intéressantes pour le coup. Et c'est souvent d'ailleurs l'exemple le, que je cite pour parler euh, de, de bons Redcon. Parce qu'il peut y avoir des bons Redcon. Et c'est drôle parce que Burning Crusade, c'est l'extension du Redcon. Et dedans, il y a les, le, probablement le meilleur Redcon comme les pires Redcon. Donc, pour revenir là-dessus, parce que c'est vrai que ça donne l'impression que c'est assez négatif, pour revenir là-dessus, comment distinguer un bon Redcon d'un mauvais Redcon hein, Là, je vous laisse passer le sketch des inconnus avec le bon chasseur et le mauvais chasseur, bien sûr. Mais comment distinguer le bon Redcon d'un mauvais Redcon C'est assez difficile parce que c'est quelque chose de subjectif. Euh, est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas ces changements comme, comme on l'a dit, tout est Redcon en fait C'est juste que des fois ça rentre vraiment en conflit dans l'histoire Et du coup les joueurs vont s'y intéresser Alors que plein de Redcon passent sans que personne ne... ne, ne, ne... Encore une fois quand c'est juste une amélioration La fille de Bolvar, personne à dire oh, C'est n'importe quoi la fille de Bolvar etc Non c'est bien on rajoute de l'histoire à ce personnage Donc c'est cool, c'est un Redcon Donc c'est vraiment quand ça rentre en conflit avec des éléments passés Que ça va intéresser les joueurs et... et... Moi en tant que Loris par exemple, en tant que, bah, que euh, créateur de contenu sur l'histoire de Warcraft, forcément ça va, ça va nous, nous titiller un petit peu. Et du coup comment on va pouvoir dire ça c'est un bon Redcon, ça c'est un mauvais Redcon Alors personnellement hein, avec Eva et moi, on, hein, qui m'aide, je rappelle Evan et Soor, a développé euh, les, les vidéos sur Warcraft, hein, merci beaucoup à lui. Euh, tous ses réseaux sociaux sont dans la description. Eva et moi on a un barème personnel justement pour essayer d'évaluer en étant le plus objectif possible, même si c'est dur de, toujours de l'être, mais essayer d'avoir un barème un peu objectif en mode qu'est-ce qui fait un bon redcon, qu'est-ce qui fait un mauvais redcon. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire et bien, On va mettre en balance, on va mettre sur une balance tout simplement le nombre d'éléments créateurs et qui enrichissent l'histoire avec un grand H, l'univers, le canon de l'histoire, combien par exemple, par exemple, avec les drainées, hein, vous avez ça, vous avez... Ok donc qu'est-ce que ça rajoute bah, Ça rajoute en fait plein euh, de nouvelles variétés de, de drainei ça rajoute bah, des liens affectifs entre des personnages, ça va humaniser au final Archimonde et Kiljaden qui vont devenir des êtres qui au final ont accepté euh, d'une un, espèce de, de gigantesque dieu qui leur a promis des choses et ils veulent se battre pour ça. Enfin, En gros on essaye d'humaniser tout ça, il y a des rapports entre les différents personnages, on crée beaucoup de choses, que ce soit au niveau... De l'histoire de la race, au niveau des personnages, au niveau de leurs relations entre eux, au niveau visuel également, ça fait que bah, y a les Draenei, boum, d'un coup, c'est énorme, alors qu'avant, c'était juste bah, des tribus de mecs. Euh survivants qui étaient compliqués bah, en fait il y a eux mais il y en a plein d'autres et donc ça crée plein de choses face à ça dans l'équilibre de la balance on va y mettre toutes les incohérences toutes les destructions du passé tous les conflits qui sont créés à cause de ce nouvel ajout à cause de ce nouvel élément et on va essayer de, faire le, de, de peser le pour et le contre et voir au final la balance est envers quoi. et par exemple pour les données, il y a effectivement de la destruction je rappelle Sargeras à la toute base de l'origine de Warcraft Sargeras c'était un titan Comment est-il devenu le titan fou, le titan de feu, le titan démoniaque C'était à la base les Zeredar, donc les Drenai, les Eredars, Archimonde, Kiljaiden, et les Natrezim, les seigneurs de l'épouvante, Malganis, Tichondrius, tout ça, tout ça, qui ont manipulé euh, tout simplement Sargeras et qui lui ont dit, mec, euh, full full bordel en fait, euh, deviens euh, le titan de la destruction, etc, etc. Ça, ça a été... Remis avec Burning Crusade, dont t'as dit non, en fait c'est Sargeras qui a tenté les Eredars. Du coup, on dégage les Eredars, on dégage les Draenei, et en fait on te dit, bah en fait c'est toujours les Seigneurs de l'Épouvante par contre qui ont euh, manipulé euh, Sargeras, tout ça, tout ça. Donc en fait on t'enlève un élément, donc effectivement on revient sur ce qui a été dit avant mais pour y apporter quelque chose de plus humain, de plus... donc au final beaucoup plus d'éléments positifs que véritablement négatifs et c'est ça qui va nous faire dire que c'est un bon retcon les Draenei, pour le coup c'est un très bon ajout de l'or, il y a de très bonnes choses très belles choses donc personnellement je le vois comme probablement l'un des meilleurs retcons, un des plus grands exemples de bon retcon de l'univers de Warcraft, quand il y a un conflit encore une fois, le retcon avec la définition un peu plus populaire Et a l'inverse, il bah, y a des très mauvais Redcon, et là bah, je vous de voir la vidéo sur Burning Crusade et World of King où euh, ça crée beaucoup plus d'incohérences, beaucoup plus euh, de, de destruction, de conflits, euh, que ça crée de choses intéressantes. Et donc là, bah, mauvais Redcon, en fait. Parce que bah, voilà, souvent c'est par des facilités scénaristiques et parfois des oublis, et on, on saute dans le tas, on y va comme des bourrins. Et ça, ça marche pas trop. Donc voilà pour cette vidéo sur le canon et le Redcon. J'espère que les deux définitions vous, vous semblent claires. Encore une fois pour le Redcon, juste pour terminer... Euh, bah, on a la définition stricto sensu, où, au final, bah, dès qu'un univers s'étend, tout est redcon, et la définition un peu plus populaire du redcon, où en fait, bah, c'est vraiment le conflit entre des éléments dits par le passé et des nouveaux éléments qui vont rentrer en contradiction. C'est encore une fois un mot qui arrive très souvent avec Shadowlands, parce que bah, par exemple, les Nettresim, je vais essayer de voir la vidéo sur les mais voilà, on, on y revient, forcément, ça va, ça va polémiquer là-dessus. Donc, j'espère que ces, ces deux définitions, ces deux mots vous semblent plus clairs maintenant et que vous avez. Euh, plus d'éléments pour comprendre ces deux ces deux mots et que vous arrêterez, vous arrêterez d'écrire Redcon avec un D aussi, euh, du coup plein de bisous, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos, à plus dans le Nexus, ou dans les terres d'ombre ou partout en Azeroth et en Drainer aussi, Un bisou. bisous